Bonjour, je m'appelle Alexandra, je suis russe. Je voudrais m'adresser à chaque citoyen français. Poutine déstabilise l'Europe au travers d'un réseau de politiciens qui sont en son service. Quels sont ces politiciens et quelles en sont les conséquences Voici un point de vue de la résistance russe. Le 24 février, Vladimir Poutine, le président de mon pays d'origine, de la Fédération de Russie, a déclenché une guerre sanglante et illégale en Ukraine. Chaque jour, nous avons de plus en plus de preuves des atrocités cauchemardesques que l'armée russe mène en Ukraine. Le pire dans tout cela, c'est que cette guerre est la conséquence tout à fait logique du régime de Poutine qu'il a construit en Russie depuis plus de 22 ans. Depuis 22 ans, en Russie, les médias indépendants sont fermés, les dissidents persécutés, les hommes politiques d'opposition et des journalistes empoisonnés et tués. Pas à pas, la liberté d'expression est détruite, la liberté elle-même. J'ai vécu en France pendant 8 ans. J'ai eu la chance de connaître la culture française, de savoir vivre le français, la liberté. À chaque fois que je retourne en Russie, je vois ce contraste terrible où les gens ont peur de critiquer le gouvernement, même dans les rues. Ces dernières années, de nombreux jeunes ont quitté la Russie à la recherche d'une vie meilleure, pour construire une carrière, pour vivre une vie décente et belle. Beaucoup d'entre eux sont venus et vivent, vivent en France. Les Russes ont laissé leur famille là-bas. Ils ont quitté leur pays pour rebâtir une nouvelle vie. Tout cela afin d'échapper à, à l'horrible et sanglant régime russe. Nous pensions avoir réussi, mais il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Année après année, nous avons vu un réseau de politiciens pro-Poutine se développer en Europe. Viktor Orban, comme Poutine, détruit la liberté d'expression en Hongrie. Depuis des années, il proclame haut et fort son amitié avec Poutine. Et maintenant, Orbán sabote les votes du Parlement européen pour l'aide militaire à l'Ukraine. L'autrichienne Karine Kneissel a été pendant des années la principale amie et soutien de Monsieur Poutine en Europe, ce qui lui a valu un poste au conseil d'administration de Rosneft. Cette amitié rapporte à Madame Kneissel pas moins d'un demi-million de pétrodollars sanglants par an. Et le Parti Autrichien de la Liberté, pour lequel la Knesset se présentait, a conclu un accord international d'amitié et de coopération avec Russie Unie le Parti de Poutine. L'ancien vice-chancelier autrichien Heinz Christian Strache a démissionné en 2019 après un célèbre incident connu sous le nom de Ibiza Gate. Il avait accepté de l'argent au doligard de russe pour de la publicité politique en échange de contrats gouvernementaux. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, est également un grand fan de Poutine. Il est récemment rentré de l'Ukraine, déchiré par la guerre, où le maire d'une ville ukrainienne l'a publiquement humilié pour son amour de Poutine. En 2018, le plus proche conseiller de Matteo Salvini, du nom de euh, Gianluca Savoyni, est apparu au grand jour dans un vaste scandale de corruption. Des journalistes ont mis la main sur un enregistrement de ses entretiens à Moscou, où il a négocié un accord pétrolier illégal, dont les bénéfices auraient profité au parti de Matteo Salvini. Ce réseau de politiciens pro-Poutine est beaucoup plus grand. Je parle ici des exemples les plus marquants dont vous avez certainement déjà entendu parler. Mais il y a un autre pays que la main sanglante de Poutine a atteint. Il s'agit de la France. Il y a presque deux ans, Vladimir Poutine a tenté d'utiliser des armes chimiques pour empoisonner la plus importante figure de l'opposition russe, Alexei Navalny. Il a échoué. Navalny a survécu, mais Poutine n'a pas réussi à couvrir ses traces. Une commission internationale indépendante a trouvé des traces d'armes chimiques interdites et des équipes de journalistes d'investigation ont identifié les empoisonneurs. Ils se sont avérés d'être les membres des services secrets russes. Cela a provoqué un incroyable scandale international. Toutes les preuves étaient à main. Mais il y avait des hypocrites parmi les politiciens européens qui ont co commencé à justifier et à défendre Poutine malgré toutes les preuves. L'une de ces personnes était Thierry Mariani, un homme politique français bien connu, qui a tout au long justifié l'invasion russe de 2014 en Ukraine et l'occupation illégale de l'Est de l'Ukraine et de la Crimée. Vous voyez comment ça s'est terminé Malgré cela, en 2019, Thierry Mariani a été discrètement élu au Parlement européen du Parti Rassemblement National et continue d'y siéger. Au passage, quelques mots sur le Parti Rassemblement National, et plus précisément sur sa dirigeante, Marine Le Pen. Après l'empoisonnement de Navalny, elle était l'une des plus ardentes opposantes aux sanctions contre Poutine. Elle a défendu vigoureusement cet homme. Ce n'est pas tout. Il s'est avéré qu'en 2014, Marine Le Pen a contracté un important prêt auprès d'une banque russe pour financer les activités de son parti, le Rassemblement National et ses campagnes électorales. Elle avait fait un secret pour que personne ne le sache. Ce n'était révélé que six ans plus tard, lorsqu'une société russe a poursuivi Marine Le Pen pour le non-payement de la dette. Ils ont essayé de la cacher, ils ont essayé de mentir, mais la vérité est quand même devenue publique. Donc, Marine Le Pen a une dette envers Poutine. Si par malheur elle est élue, elle sera dépendante de lui. La France sera alors à la solde de Poutine. L'argent russe douteux, le déni de l'empoisonnement de Navalny, la défense de Poutine, ce ne sont pas de simples coïncidences. Même maintenant que Poutine a dé déclenché cette terrible guerre, Marine Le Pen fait du populisme et effraie les électeurs avec des dommages que les sanctions contre Poutine feront à l'économie française à court terme, au lieu d'adopter une position vraiment conséquente, honnête et dure pour bâtir une paix durable. Je m'adresse aux Français. Dans toute l'Europe, Poutine a construit un réseau de politiciens qui lui sont fidèles comme Marine Le Pen. C'est le cheval de Troie dont Poutine a besoin pour affaiblir l'Europe pour détruire une Europe unie, forte et libre. Si Le Pen arrive au pouvoir, la France sera dépendante de Poutine. Soutenir Marine Le Pen, c'est soutenir Poutine et un avenir sombre pour vous, pour la France, pour l'Europe, pour toute l'humanité.